De la route des enfants fous ne trouvera plus la paix dans aucun autre pays. Suffisent ces mille termes, ces faux semblants ne mènent à rien. Consommer, travailler, produire, consommer, travailler, produire, consommer, travailler, produire, consommer, travailler, produire. Oh là là! Affaire, il faut que j'y retourne ce pays à l'heure du soleil et de l'oubli C'est comme demander à un oiseau de passer sa vie, sa vie en cage sous prétexte qu'il y a les chats Neige, si tu ne sens pas cherche car la beauté est là va bien loin de toi lui qui tu sait il sera sauvé il ne tient qu'à toi de trouver la voie du sourire quel que soit le temps cher quel que soit mots, cherche quel que soit l'argent, cherche quel que soit. ton palais, cherche où sont tes alliés, cherche qu'est-ce qui t'émerveille, cherche Oh, <laughs> The beep, the beep, the beep, the beep, the beep, the beep, the beep, the beep, the beep. Je me souviens quand j'étais petite Je rêvais d'un homme Qui me prendrait dans ses branches Comme un arbre Qui me prendrait dans ses branches Comme un arbre La la la la Un jour je suis arrivée À l'âge Une certaine maturité Le prince est apparu Dans une vieille fille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 Que faites-vous dehors dans le bois à une heure pareille Il fait froid et vous n'avez même pas de chaussures Mais la belle ne répond pas Elle va, elle va, elle va, elle va, elle chante Elle crie, elle hurle et murmure et murmure et murmure Et quand elle relève la tête, elle a des larmes dans les yeux Et quand elle relève la tête,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 Sur elle, elle, et la malheureuse ne le savait que c'est encore dans bien longtemps. La malheureuse ne le savait.